Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas fréquemment Mais je me suis dit que c'était une bonne idée et j'avais raison car ça risque de vous intéresser Bref, sans plus tarder, commençons Alors, si vous avez lu le titre de ma vidéo, vous devriez savoir de quoi je parle Ça parlera en effet de la première date de sortie de Ninjago De la nouvelle saison qui sortira en français Non, ce n'est pas sur France 4 ou Woku, bien essayé Mais ce sera avec Télétoon français un post franco-canadien, comme Teletoon English, mais en français, qui diffuse Ninjago depuis 10 ans. Alors vous imaginez, c'est la deuxième fois que ça arrive, car si vous vous en souvenez de la première fois, c'était déjà arrivé avec la saison 11. Bref, sans plus tarder, je vais vous lire la description et j'espère que vous en serez enjoué, ainsi que j'ai les deux noms des épisodes. D'ailleurs, je vais vous le montrer la preuve. Ah oui, d'ailleurs, petite mention la nouvelle saison sortira le 11 avril en français pour la première fois. J'espère que vous avez hâte de le voir. Si vous me demandez les épisodes, eh bien vous n'avez qu'à attendre. Et d'ici le 11 avril, j'aurai probablement enregistré les deux premiers. Bref, ce ne sera pas la qualité du siècle, mais j'ai connu pire. Alors, je vous laisse avec la description que je vais lire dans quelques secondes. Alors voici les, les descriptions. Tout d'abord nous avons Lego Ninjago, le grand plongeon, et ensuite Lego Ninjago, l'appel des profondeurs. Je vais vous lire les deux descriptions. Tout d'abord il y a le premier. Quand Nia perd le contrôle de son pouvoir élémentaire, les ninjas cherchent des réponses et se tournent vers l'ancien maître des eaux, la mère de Nia. Il y a aussi l'épisode 2, Lego Ninjago, l'appel des profondeurs. Nouvel épisode d'ailleurs. Maya, la mère de Nia, vient de lui donner des conseils pour retrouver son pouvoir... Zen et Pixel découvre ce qui pourrait bien provoquer ces désordres. Alors, je vous ai lu les deux descriptions. Pour plus d'infos, je vais vous dire un peu. Tout d'abord, l'épisode sortira. Le premier épisode sortira à midi et demi. Ou plutôt, comme on, est, on, a six, on aura 6 heures de décalage, ce sera vers 18h30. Si on parle de Heure de France. Et 18h45 pour Heure de France. Ou plutôt midi 45 dans l'heure où j'habite moi. Bref. Si vous me demandez les, beaucoup d'épisodes de, et tout. Faites moi signe. Mais je vous dis. Les sons sont enregistrés et tout. Bref. Je, vous, je vais vous donner plus de détails la prochaine fois. Car là je n'ai pas beaucoup de temps. Et sur ce. C'était le Wastre plus grand fan de Ninjago. Au revoir tout le monde.